Ces associations ont aussi accompli un immense travail de suivi très attentif de la mise en œuvre de l'acquis communautaire, notamment en matière de droits de l'homme et d'État de droit. Je me réjouis aussi de voir de nombreuses associations en provenance de toute l'Europe, et tout particulièrement de la région. Leurs liens nombreux avec leurs homologues permettront aussi de créer des passerelles afin de faciliter l'adhésion de leur pays à l'Union européenne. Je souhaite saluer cette démarche à l'heure où le doute s'exprime chez certains de nos concitoyens particulièrement touchés par la crise, à l'heure où se développent, et cela a déjà été mentionné plusieurs fois, les populismes, ces populistes qui voient dans l'Europe la cause de tous nos maux, les débats du type de celui que nous avons aujourd'hui sont essentiels. Répondre aux doutes de nos concitoyens, c'est leur montrer qu'ils ont la possibilité de se réapproprier le projet européen et de choisir leur devenir. C'est ouvrir un débat sur l'avenir de l'Union. Donc votre démarche aujourd'hui s'inscrit dans cette optique et je tiens vraiment à vous en féliciter. Qu'est-ce qu en fait aujourd'hui qu'être un citoyen européen Eh bien, c'est d'abord bénéficier de droits et de libertés. La volonté de garantir ces droits et libertés est au fondement de la construction européenne. Elle a débouché sur la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, aux libertés et droits classiques, la liberté d'expression, le droit à une justice européenne. Les traités européens ont ajouté la liberté de circulation, liberté de circuler librement pour le travail, les études, le tourisme, partout dans l'Union. Cette liberté a une grande portée et d'importance conséquence concrète. Et puis plus récemment, et ça a été une volonté et un engagement fort de la France, nous avons voulu y ajouter la garantie des droits sociaux, la liberté syndicale, le droit de grève, le droit à l'assurance maladie, à une retraite décente. C'est la principale raison d'être de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à laquelle le traité de Lisbonne a donné une valeur juridique obligatoire. Et au-delà de ces droits et libertés, la citoyenneté européenne, c'est la possibilité de participer pleinement au débat démocratique européen. La possibilité d'élire des députés européens, on en a parlé j'y reviendrai. La possibilité aussi de participer à des consultations sur des directives de la Commission, d'adresser au Parlement européen une plainte. Possibilité de demander à la Commission de proposer une nouvelle législation via l'initiative citoyenne européenne ou encore de se présenter aux élections municipales et européennes dans un pays différent de son pays d'origine. Comme la citoyenneté nationale, la citoyenneté européenne permet l'appartenance des citoyens de chaque État membre à une communauté de destin et permet surtout de participer au choix de cette communauté. Mais cette citoyenneté européenne est aussi aujourd'hui en question parce qu'elle est confrontée à des défis et voire à des menaces. Et quelles sont ces menaces D'abord la fragilité de nos démocraties. Vous savez que seules les démocraties et les États de droit peuvent être membres de l'Union Européenne, donc au sein même de l'Union, nous ne pouvons pas transiger sur l'indépendance de la justice, celle des médias par exemple, nous devons être d'une fermeté totale, il en va de l'identité européenne et de la légitimité de la construction européenne. Il y a aussi bien sûr la tentation du repli sur soi, dans le contexte de crise que nous traversons, nous le voyons souvent à l'œuvre. les parlements n'adoptent pas toujours facilement les mesures de solidarité au sein de l'Europe. Il y a parfois aussi un manque de visibilité de l'action de l'Union européenne et des droits que confère la citoyenneté européenne. Tout le monde ne les connaît pas, il faut les apprendre. C'est un autre d'ailleurs enjeu majeur de cette année européenne des citoyens, les informer et leur donner envie de dialoguer avec les instances européennes et de prendre toute leur place au sein du débat directement au travers d'associations ou de groupes d'entraide. Et puis, il y a aussi un certain désenchantement vis-à-vis -vis de l'idée européenne elle-même. L'Europe traverse aujourd'hui la plus grande crise économique de son histoire. Cela éprouve durement les citoyens européens qui ont parfois le sentiment que les réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux, ne sont pas assez rapides, sont inadaptées. Donc le risque est de voir tous nos concitoyens s'éloigner de cette idée européenne. Nous ne devons pas négliger ce risque, nous devons y répondre. Il n'y a pas de citoyenneté européenne sans conscience d'une appartenance commune sans adhésion à un projet commun. Cette adhésion ne se décrète pas, elle se construit. Nous devons donc montrer que les politiques élaborées au niveau européen répondent bien aux préoccupations des citoyens européens. C'est d'ailleurs le sens que la, de l'action que la France mène avec ses partenaires au niveau européen. Il faudra montrer les réalisations concrètes de l'Union, celles qui répondent vraiment aux préoccupations des citoyens, mais il nous faut surtout animer le débat politique européen. Peser sur les décisions de l'Union européenne, cela passe comme dans n'importe quelle démocratie représentative, principalement par l'intermédiaire des députés élus au Parlement européen. D'où l'importance du scrutin de l'année prochaine, dont dépendront les politiques menées pour surmonter la crise. C'est une échéance essentielle, j'espère que ce sera un grand moment de démocratie dans toute l'Europe. Vous avez ici en Croatie une responsabilité, celle de mobiliser les citoyens, de les informer sur le rôle essentiel du Parlement dans la démocratie européenne. Les députés ne doivent pas être élus par 15 ou 20% de la population et aient la légitimité d'un large soutien public derrière eux. Et ce d'autant plus que ce scrutin de mai 2014 va donner un rôle considérable au Parlement européen dans l'élection du président de la Commission européenne. Mesdames, Messieurs, chers amis, la citoyenneté européenne est avant tout un défi des droits, des libertés que tous les citoyens européens doivent s'approprier. L'Europe doit être une maison commune, une évidence pour chacun, un horizon partagé par tous les Européens. De ce point de vue, les débats comme celui que vous engagez aujourd'hui doivent apporter des idées, des propositions nouvelles, permettant de renforcer la place des citoyens européens et le caractère démocratique de l'Union européenne. Il faut vraiment construire cet espace public qui favorisera le développement de la conscience européenne. Je sais que vous y travaillez tous, que vous y êtes impliqués, et je vous en félicite et je vous en remercie. Merci à tous.